Bonjour tout le monde, vous reconnaissez peut-être mon fidèle compagnon à deux roues, celui que je vous avais présenté lorsque j'ai fait une vidéo sur le GPS il y a quelques années. Alors si je l'ai ressorti aujourd'hui, c'est parce que je voulais vous montrer le compteur de vitesse que je lui ai greffé. Un compteur de vitesse, finalement, pour un vélo, c'est très simple, c'est une sorte de compte-tour placé sur la roue avant. Donc aujourd'hui, pas d'interminables explications techniques, mais plutôt une petite démonstration sur le terrain. Malgré tout, voyons voir quand même comment ça fonctionne. Pour faire un compteur de vitesse pour vélo, il faut trois éléments. Un capteur qui va détecter les tours de roue, un afficheur qui va afficher la vitesse, et un cerveau qui va piloter tout ce beau monde. A chaque tour de roue, le vélo avance d'une longueur égale au périmètre de sa roue, c'est-à-dire proportionnel au diamètre. Mais ben oui, pour rappel, le périmètre d'un cercle, c'est pi fois le diamètre. Rappelons la définition de la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, et avec mon compteur, je mesure le temps mis pour faire un tour de roue. Donc si je mets n secondes à faire un tour de roue, c'est-à-dire que le vélo aura avancé de pi fois le diamètre de la roue, eh bien on a la vitesse égale pi fois d divisé par n. Et voilà le travail Voyons maintenant comment j'ai construit mon compteur. Pour détecter les tours de roue, je n'ai pas vraiment innové, j'ai fait comme la quasi-totalité des compteurs du commerce. J'ai installé des aimants sur ma roue avant, et à la fourche du vélo, j'ai accroché un capteur à effet hall. Alors un capteur à effet hall, c'est tout petit, ça ressemble à ça. Et en fait, alors je ne vais pas expliquer en détail l'effet Hall, parce que c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, ce genre de capteur réagit au champ magnétique. J'avoue ne pas être très familier avec les capteurs à effet Hall, et c'est même la première fois que j'en utilise un, alors j'ai un peu tâtonné, mais voici le principe. Lorsqu'il détecte un champ magnétique suffisamment élevé, la tension électrique en sortie du capteur chute à zéro, et le reste, jusqu'à ce qu'un champ magnétique opposé suffisamment élevé aussi, vienne débloquer le capteur. La tension remonte alors lentement jusqu'à un maximum de 1,7V environ. Ça va, c'est simple. Donc, sur ma roue de vélo, j'ai fixé sur une barrette métallique deux aimants avec des pôles opposés. Comme ça, à chaque tour de roue, ça verrouille puis déverrouille immédiatement le capteur. La courbe de tension en sortie du capteur montre bien comment ça marche. On obtient en quelque sorte des dents de scie avec à chaque passage à zéro un tour de roue. Maintenant, on fait rentrer ce signal dans le cerveau et comme pour beaucoup d'autres projets, j'ai choisi une Arduino Uno. J'utilise une de ses entrées analogiques, charge à lui après d'analyser tout ça. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le programme, pour ceux que ça intéresse, je l'ai mis sur Github, comme ça vous pourrez l'analyser à loisir. Avant d'aller tester tout ça sur le terrain, je voulais quand même vous parler d'une dernière chose, l'affichage. Vous l'avez vu au début de la vidéo, pour ça j'ai choisi des afficheurs 7 segments à LED. Alors ils s'appellent ainsi parce qu'en fait ils sont constitués de 7 segments pour afficher les chiffres plus un point pour la virgule. Ils fonctionnent de manière très simple, la borne moins est commune à tous les segments et pour choisir lesquels on allume, il suffit de brancher la borne positive. Le problème avec les afficheurs 7 segments, c'est qu'on a vite fait de multiplier les connexions. Oh, alors dans mon cas, ça va, hein, je n'en ai que 2, donc au pire, ça ferait 16 connexions en comptant la virgule. Donc je peux encore trouver un microcontrôleur qui en possède autant. Mais imaginez avec 5 afficheurs, ça ferait 40. Et là, ce serait tout de suite beaucoup plus compliqué. Et je ne parle même pas des écrans à LED de taille plus importante. Alors, comment on fait Eh bien, on utilise une astuce. On allume chaque afficheur à tour de rôle. Et tellement rapidement qu'avec la persistance rétinienne, on a l'impression qu'ils le sont tous en même temps. Par exemple, dans mon montage, j'allume chaque afficheur pendant une milliseconde, et ensuite, c'est l'autre. Comme ça, je peux utiliser les mêmes sorties sur l'Arduino. Donc au final, je n'utilise que 8 sorties, plus 2 autres pour choisir quel afficheur j'allume. Si l'œil humain se laisse facilement berner, ce n'est pas forcément le cas avec les caméras, notamment à cause de l'effet stroboscopique. Comme elles prennent souvent 25 ou 30 images par seconde, il se peut, si la fréquence de balayage de l'écran filmé n'est pas très élevée, que toutes les LED de l'écran ne soient pas allumées le temps de la prise de vue d'une image. D'où l'apparition d'effets un peu bizarres, comme ici. Bien Maintenant que les présentations sont faites, voyons voir un peu ce que ça donne sur le terrain. Alors on a ici protégé de l'eau dans une gaine thermo-rétractable le capteur à effet Hall, avec en face fixé au rayon de la roue ma barrette avec les deux aimants dessus, et enfin sur le guidon accroché un peu comme j'ai pu les fameux afficheurs 7 segments avec l'Arduino Uno et la batterie externe USB. Tout ce petit beau monde est déjà en route, là ça tourne, on voit 0,0, ça tombe bien, on est à l'arrêt. Et justement pour vérifier que ça ne dit pas n'importe quoi, je vais lancer sur mon téléphone portable une petite application euh, qui va enregistrer les données GPS et on va comparer la vitesse donnée par le GPS et celle donnée par le compteur. On va pouvoir y aller. 14h54, c'est parti. Top On roule. 5, 8, 9... Ah oui, alors quand ça affiche deux petits traits, comme ça l'a fait là, je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà, deux petits traits, en fait, c'est qu'il y a une erreur de mesure. Ça veut dire que la vitesse est trop élevée pour être affichée sur les afficheurs 7 segments. Euh, donc, manifestement, c'est qu'on a une erreur de mesure. Avec les chaos de la route, j'ai l'impression que les aimants bougent un peu sur la roue. Et qui dit aimant qui bouge, dit erreur de mesure, bien évidemment. Ça, je l'ai remarqué en faisant mes tests. Et bien évidemment, là, ça le fait encore plus parce que c'est la vraie démonstration et qui dit vraie démonstration, dit forcément prototype qui se met à buguer, c'est la loi de Murphy, c'est logique. Euh, alors, autre défaut, on ne voit pas très bien en plein soleil. Ben oui, c'est normal, euh, le contraste n'est pas excellent. J'ai mis un petit cache pour essayer de protéger un peu ça, mais bon, j'ai choisi une route avec de l'ombre, comme ça, on voit un petit peu mieux. Nouvelle session de test et changement de décor au passage, j'ai encore amélioré mon compteur. Je lui ai rajouté ce qu'on appelle un trigger de Schmitt. Alors les électroniciens voient sans doute de quoi je veux parler. Pour les autres, c'est un dispositif que j'ai programmé dans l'Arduino qui permet, comment dire, d'éviter les déclenchements tempestifs lorsque la valeur d'un signal oscille légèrement autour du seuil de déclenchement. Alors je ne sais pas si c'est très clair, hein, dit comme ça évidemment, mais ça permet d'éviter, lorsqu'on roule sur les chaos de la route, que le capteur ne compte des fausses mesures. Voilà. Et ça marche franchement très bien, je me demande pourquoi je n'ai pas pensé avant. La vitesse est beaucoup plus stable maintenant. Autre détail qui vous a peut-être interpellé, lorsque je démarre, vous voyez que le compteur passe brutalement là de 1 à 9 km h sans intermédiaire c'est dû au fait que je n'ai qu'un seul couple d'aimants sur ma roue et le temps qu'il passe devant le capteur, bah, ma vitesse a déjà pas mal augmenté. Alors si je voulais améliorer ça encore, je pourrais rajouter plusieurs couples d'aimants sur ma roue. Euh, mais bon, je ne vous dis pas la galère déjà que j'ai du mal à faire tenir une barrette avec deux aimants et à l'ajuster face au capteur. Euh, je n'ose pas imaginer avec plusieurs. Dernier point que j'aimerais vérifier, est-ce que le compteur garde une bonne précision à haute vitesse Alors haute vitesse bien sûr, tout est relatif. Hein. Là on parle pour un vélo, j'entends plus de 30 km heure. N'attendez pas de moi que je bloque le compteur, parce que 99 km heure, euh, comment dire, à vélo, je, je tiens ma vie, en fait. Hein. Voilà. Mais bon, euh, plus la vitesse augmente, plus le temps de passage des aimants devant le capteur diminue. Donc, j'ai idée que la précision doit diminuer aussi. Voilà ce qu'on va vérifier. Alors, 30. Ça y est, on dépasse les 30 km h En même temps, sur cette route, il n'y a pas beaucoup de chaos. Oula, 36. 35 37 42 Ouh là là là là là là bon, on m'en voulait pas hein, mais j'ai pas envie de mourir 38 43 47 51 haa <rire> Bon, je vous avoue que j'avais pas envie de mourir, alors j'ai préféré pas aller trop vite non plus. Euh, voilà, 51 km h au maximum, c'est pas mal, mais il reste encore quelques petits trucs à améliorer. Ben, je vous propose d'aller au labo pour euh, débriefer tout ça, voilà. Bon, alors, plutôt sympa hein, le compteur de vitesse, euh, ça reste un prototype, bien sûr. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de coque, par exemple, pour protéger le montage de la pluie. Donc, j'éviterai de sortir avec par temps humide. Un ami m'a proposé hein, d'en faire une avec son imprimante 3D, donc j'aurai sûrement l'occasion d'y remédier. Autre souci que vous avez remarqué pendant la vidéo, la lisibilité de l'écran, surtout en plein soleil. Alors ça manque un peu de contraste. Je pourrais peut-être augmenter un peu le courant dans les afficheurs, je pense que je ne suis pas au maximum. Alors en fait, ces afficheurs, ça fait un bout de temps que je les ai, qu'ils traînent dans un tiroir. Donc je n'ai plus sous la main la documentation du constructeur et j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de chercher. Mais ça reste une piste donc d'amélioration. Concernant les quelques fausses mesures qui restent, euh, je pourrais rajouter encore du filtrage. En plus du trigger de Schmitt, ça voudrait dire ajouter un filtre passe-bas pour lisser la vitesse obtenue. J'ai essayé de le faire, mais ça m'a apporté plus de bugs qu'autre chose, donc je l'ai mis temporairement de côté, mais ça reste une piste. Dernier point, et un peu vicieux si je puis dire, les plastiques des serre câbles et la gaine du câble lui-même ne sont pas traités contre les UV. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai problème. Ça veut dire que les rayons ultraviolets vont les faire vieillir prématurément et les rendre cassants. Donc pour du long terme, c'est pas bon. Je trouverai bien sûr moyen d'y remédier facilement puisque ça existe. Et bien sûr, je vous rappelle que ça reste un prototype pour l'instant. Voilà, que dire de plus, sinon un très grand merci à Pierre-François pour m'avoir prêté sa caméra que j'ai fixée au guidon du vélo. Je vous retrouve dans un mois exactement, le premier vendredi du mois, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, partagez celle-ci, ça me ferait très plaisir, et je vous dis donc à bientôt